Le vin vegan, c'est la thématique de cette vidéo. Alors, je suis chez VegMe Up, euh, épicerie vegan, et euh, aujourd'hui on parle de, de vin vegan. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vin vegan, il y a des produits d'origine de, animale dans le, dans le vin Eh bien oui, la plupart des vignerons utilisent notamment les, les blancs d'œufs pour euh, clarifier le, le vin, c'est-à-dire en fait filtrer le vin, faire en sorte qu'il soit limpide. Euh, alors donc comment le choisir euh, et où le trouver Eh bien euh, tout simplement, vous pouvez vous référer à euh, ce, ce petit logo hein, qui euh, certifie que le vin est vegan. Mais après tous les vins euh, n'ont pas forcément la, la, la labellisation et ils peuvent très bien être vegan, hein, notamment comme ce Janière de chez euh, Eric Nicolas qui euh, n'est pas labellisé, mais pourtant le vigneron n'utilise pas euh, de produit, il, il le certifie, hein, donc euh, ça vous pouvez très bien avoir confiance. Le mieux reste quand même euh, bah, pour avoir du conseil, hein, d'aller dans des épiceries spécialisées comme euh, chez Vigmi Up, et là au moins vous serez sûr d'avoir euh, bah, des produits euh, vegan qui euh, répondent à vos euh, besoins. Voilà, vous savez tous sur euh, le vin vegan, et, euh, je souhaite une bonne dégustation.